Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Général 5 Étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez dans tous les groupes. Vous savez, depuis le début du coup d'État, moi le général, je vous ai parlé que le pays est pris en otage par des bandits, par des gangsters. Ce coup d'État du 5 septembre 2021 pouvait arriver en 2017 au temps de feu général Lansana Comté mais comme le fils de feu général Lassana Conte était impliqué dedans, raison pour laquelle les bandits à l'époque, ils n'ont pas pu faire de coup d'état au feu général Lassana Conte et qui avait des fidèles comme les dadis, les sekouba konaté, qui n'ont jamais voulu humilier leurs bienfaiteurs. Mais aujourd'hui, les Guinéens se rendent compte maintenant qu'on a affaire à des gangsters. Et si le peuple de Guinée ne décide pas du tout de se lever pour chasser ces bandits, Mamadou Doumbouya et son clan. C'est pourquoi ils sont toujours dans l'affaire de mandé-mandé, c'est-à-dire pour endormir Kamankal Lassuno, nous dire que ce sont des malinqués. Non, ce sont des bandits, ce sont des narcos. Sinon, le président de la République est de mandé aussi. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Bandit Loulan son Loulan Drogoufre, Allah Kunti, Mamadou Doumbouya. Donc les Guinéens, c'est ce que vous devez comprendre. On a affaire à des bandits, à des gangsters. Le coup d'état, c'est ce que je vous ai dit. Ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas honte. C'est pourquoi le corps de la première dame, pour qu'on dise première dame, c'est qu'il y a un président. Mais je vous dis, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils Fisrilom Balilal dit, Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas du tout honte. Voici les sages. Je remercie les sages de, de Barreau. En tout cas, ceux qui ont donné leur enfant au président Alpha Condé. Voici la lettre. Les sages de Barreau, ils ont été clairs. L'affaire où il n'y a pas de respect, ils se sont retirés. Barreau Mouabalou, Aluntié. Les sages de Barreau, on vous dit merci on vous dit merci. Albraham Albra Albraham Obayaïla. Je vous ai dit, vous avez cru que vous avez rabaissé le président Fakonde. Non. Wallah, vous avez grandi. Vous avez élevé le président Fakonde. Vous l'avez grandi encore plus fort. Maintenant, les Guinéens, les gens vont se rendre compte. Les gens vont se rendre compte. Donc la famille, comme je vous ai dit, ils ont cru qu'ils pouvaient rembaisser le président Fakonde. Maintenant, même ceux qui n'aimaient pas le président Alpha Condé, là, qui le combattaient politiquement, qui parlaient de troisième mandat, eux-mêmes, eux ils ont compris que le coup d'État, ce n'était pas pour la démocratie. Ce n'était pas pour le peuple de Guinée. Que le coup d'État, c'était un instinct de survie des narcos. Mamadou Doumbouya, narco. Idi Amin, narco. Amara, narco. Bala Samoura, narco. Les officiers narcos, ce sont eux qui ont fait le coup d'État. Tout ça, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est au peuple de Guinée de décider. Si nous voulons que la Guinée soit un pays de narcos, restons là comme ça. Regardez Zogota. Ils viennent de signer un contrat donné à une entreprise indienne. Où va la Guinée Où va la Guinée Pendant la transition, vous vous signez des contrats miniers. Parce qu'ils sont coincés aujourd'hui. Ils vont bailler. Il n'y a même pas d'assemblée. Comment vous allez signer bailler nos mines. Vous n'êtes pas les élus du peuple. Il faut que les Guinéens se réveillent, qu'ils comprennent cela. Je vous ai dit dès le départ, ce n'est pas l'affaire de RPG, ni l'affaire de l'UFDG, ni l'affaire de UFR. C'est pourquoi moi, depuis le départ, je vous ai dit, on a affaire à des bandits, à des gangsters qui cherchent à nous diviser. Un petit groupe. Toute l'armée est... Actuellement, je vous dis, ils les ont retiré les armes parce qu'ils ont peur. Ils sont sur la mauvaise voie. Le bandit, les jours à venir, il va augmenter les primes des forces spéciales. Ceux qui assurent sa garde, ils vont passer de, de 1000 dollars à 1500 dollars. De 10 millions à 15 millions. L'armée guinéenne, vous êtes là-bas. Le ravitaillement de riz. Regardez vos conditions de vie. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, ce qui l'intéresse, c'est sa sécurité. On vous retire les armes. On fait venir des Français, l'armée française, sur le, sol, eh, eh, sur le sol guinéen. Ils ont des bases militaires aujourd'hui en Guinée. Au départ, on avait parlé. Crâne rasé, Idiamine. Il nous a insultés ici. Ah, on ne peut pas installer des bases. Sans l'accord du Parlement. Mais aujourd'hui, allez-y dans les camps. Afrocaria. Ils ont des pistes d'atterrissage. Ils ont des systèmes. Pour enregistrer, pour écouter les appels. Qui sortent, qui rentrent en Guinée. Pour protéger Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, on a raison sur tout ça. Je vous ai dit, asseyez-vous le peuple de Guinée. Si vous pensez que Mamadi Doumbouya. C'est le dialogue qui fera partie de Mamadi Doumbouya. Ou élection. Asseyez-vous, vous, vous n'avez rien compris d'abord. On a affaire à un gangster, il n'a pas d'état d'âme. Il a dit devant tout le monde qu'il va faire le sale boulot. C'est un narco, Mamadi Doumbouya. Tout le groupe autour de Mamadi, c'est des narcos. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez que le coup d'état Vous pensez que c'était le président Fakonde La fille qui vient se flanquer pour parler de... Est-ce que le président Est-ce que tu es même maman cette gamine, cette gamine, elle est à la base des brouilles de sa maman et du président Fakonde. Cette gamine avec euh, le soi-disant Eric de Stéphane pour les jeunes branchés de Conakry. Ils connaissent le jeune. Le jeune sortait avec la sœur de Djabasoura. Le jeune sortait avec la soeur de Djabasoura. Ils ont détourné des millions au Canada. Détruire des millions au Portugal, dans les pays arabes. Elle a pris le passeport de sa maman pour signer des engagements. La petite là, qui a gonflé aujourd'hui. Tout le monde a vu les sept premières années, sa maman, le président, Montaigne, elle était avec le, euh, le président. Sa maman partait avec le président. Tous les voyages, la maison blanche, un peu partout. Mais à cause de cette... Gass de Nyanling qui s'est associé avec des bandits, des narcos, pour aller ternir l'image de sa maman. Quel est le président qui va accepter ça Des gens qui vont voler de l'argent au nom du gouvernement guinéen avec le passeport de la première dame. C'est Nyanling qui était à la base de tout ça. Avec le groupe de, Eric, de Stéphane, commence à être gonflé. En complicité avec le CNRD, va venir insulter le président et même enregistrer pour que des journalistes puissent insulter le président de la République, comme s'il n'avait pas pris soin. Vous étiez dans des maisons de social, dans des maisons au compte de l'État en France. Si ta maman n'était pas heureuse, si vous, vous n'étiez pas heureux dans le gouvernement du président Fakonde. aujourd'hui, vous avez tous des maisons. Vous êtes trois. Ton frère a une maison. Tu as une maison. Ta soeur, ceux qui ne parlent même pas, vous, je vous demande pardon. Le frère et l'autre sœur, je vous demande pardon. Vous n'avez rien à voir dedans. On ne vous en veut pas. Mais votre sœur cette mal éduquée. Pourquoi tu ne parles pas de ça Pourquoi, quand tu as volé le passeport de ta maman, pour aller signer des engagements, au nom de la première dame, pourquoi tu ne parles pas de ça au Guinéen pourquoi tu ne parles pas de ça Attendez, je vais montrer. Parce que il y a des Guinéens, quand tu parles, tu ne mets... <rire> Qu'est-ce que tu sais Nous, on sait tout. Mais pour le respect de la dame, on n'a pas voulu exposer, on n'a pas voulu parler. Mais comme vous voulez qu'on parle, il y a des gros dossiers à venir. Tous les narcos, là, il y a des gros dossiers et nous allons montrer. Dit Stéphane, c'est lui, et je vais toujours montrer. Voici. Passeport guinéen. Passeport. hein, Passeport français de Stéphane. Comment ils ont monté des faux. Et puis ils ont pris jet privé. Qu'on a créé pour aller au Canada. Pour aller tromper un homme d'affaires. Prendre des millions. Au compte de la première dame. La première dame n'était même pas au courant. Elle qui est là, là. Les bandits là. Les Ahmed et les Eric de Stéphane. L'ont trompé pour salir, ternir l'image de sa maman, pour la mettre en mal avec le président de la République. Quel est l'homme, le président de la, de la République, qui va être à l'aise quand tu entends que la première dame est allée escroquer des gens Et pourtant, ce n'était pas la première dame, c'est cette gasse qui a pris le passeport diplomatique de sa maman, se faisant passer comme la première dame pour prendre des engagements avec des hommes d'affaires. Et les bandits comme les Eric de Stéphane. Aujourd'hui en prison à Abu Dhabi. Vous, vous allez venir parler d'amour. Tu vas venir insulter le président. Tu as tout eu. Et aujourd'hui, en complicité avec Dumbuya. Que vous allez faire du mal. Le corps. Nous, on n'a plus rien à voir dedans maintenant. Faites ce que vous voulez du corps. Je t'ai dit quand vous allez finir d'enterrer là. Le bruit là, c'est fini. Maintenant, toi, ta réputation maintenant. C'est dans la bouche de tout le monde. Tu as cru que tu as voulu faire du mal au président Fakonde. Si le président Fakonde, si le Fama n'aimait pas ta maman, il n'allait même pas chercher. Il faut nous parler des factures. À l'hôpital euh, américain, si le président Fakonde n'a pas contribué à la facture du traitement de ta maman, il faut t'arrêter. Tu vas dire non, le président n'a pas contribué. Il faut nous dire ça. Si le président Fakonde, il ne prenait pas ta maman comme sa femme. Il n'allait même pas réclamer son corps. Il n'allait pas faire tout ce combat pour qu'il puisse enterrer ta maman dignement, malgré qu'il ait subi le coup d'État. Et la vérité est là, tout le, monde, tout le monde voit. Toi, mal élevé comme ça, là, tu vas t'associer à ceux qui ont fait le coup d'État, qui ont aggravé la souffrance de ta maman. Saisir. C'est bien. Geler son compte. Aujourd'hui, toi, on te permet, on te, on te propose de l'argent, plus le dégel. Des biens de ta maman, tu es contente. Comme tu n'as pas de dignité. Marchandé de corps. Qu'est-ce que les Dumbuya peuvent faire Qu'est-ce qu'ils veulent dire Ils peuvent dire sur le corps de ta maman. Et tout le monde a compris tes mensonges maintenant. Tout le monde a vu. Et là, il a coupé ce qu'à présent, le Madi, Beka, tiens, tiens, bravo, bero. Mamadou, et son clan, c'est question du temps. Ces narcos vont tous tomber. Inch'Allah. Tous ces narcos-là vont tomber. Vous pensez que vous pouvez humilier encore le président Fakonde? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait Et toi, tu vois des, des, des, des tourneaux vides comme les bogolas venir se flanquer, qu'on le Manding à faire un mariage arrangé. Oui, on assume cela. Nous, les musulmans, les mariages, c'est des mariages arrangés. Parce que c'est des familles qui vont discuter. C'est des familles qui vont demander les mains. C'est ce qu'on appelle arrangé. Si les familles ne sont pas d'accord. Ce qui est arrangé, c'est qu'il y a l'entente dedans. Ce n'est pas du concubinage. Bogola. ce n'est pas du concubinage chez nous les musulmans. Tous les, mus... Tous les mariages des musulmans, c'est des mariages arrangés. Parce que c'est les familles, c'est les parents qui décident d'abord. Chez nous, ce n'est pas du concubinage. Quand vous vous flanquez, vous avez le kilo de parler aujourd'hui. Mais rien n'est éternel. Si ce n'est pas les dumbouillards. Dieu donne, c'est-à-dire l'occasion à, à des imbéciles pareils pour venir insulter le président Fakonde, qu'au mariage arrangé. dites tout. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Une, une fille, son passé même, c'est incroyable. C'est le mois Saint de Ramadan. Si on dit qu'on va parler de la vie de cette petite fille, non mais c'est incroyable. « Toi, tu étais la fille. » Personne n'a vu le fils du président Fakonde. faire des bêtises. Personne n'a entendu le nom du fils du président, Mohamed Kondé. Nulle part. Mohamed Kondé. Personne n'a entendu son nom. Le fils du président pouvait monter dans le taxi, aller au palais, aller à la présidence, sans que les gens ne sachent que c'est le fils du président. J'ai été dépassé quand les gens de l'ambassade m'ont dit que quand il venait ici à New York, même si on lui dit de prendre les véhicules de l'ambassade, il refusait, il montait dans les taxis jaunes à New York. Il prenait le taxi, il n'acceptait même pas de se faire voir. Montrez-moi une photo de Mohamed Kondé. L'éducation que Mohamed Kondé a reçue. Toi, tu vas venir parler des bêtises. Des bêtises. Qui a vu la photo, à part la photo de Mohamed, avec son papa, la seule photo où il est derrière son père? Qui a vu une photo de Mohamed? Ou nous, les Guinéens, nous allons dire, ah non, ça ne va pas, mais regardez le fils du président. Mais toi, tu faisais les débauches. incroyables. Si on se met à parler ici, nous allons salir le nom de ta maman. tu vas venir te flanquer. Il te dit, ma fille. Il te dit, moi, je ne vais pas... Mais je vais pas... Vous avez fait la, Vous avez prié aujourd'hui, non? Vous avez prié sur le corps aujourd'hui. <rire> Maintenant, il faut envoyer... Il faut envoyer aux gens du CNRD et puis c'est fini. Parce que c'est ce que tu avais voulu. C'est ce que tu avais voulu. Et nous, nous disons, <rire> une fois que vous allez finir d'enterrer, tout ce bruit-là, c'est déjà fini. Regardez, hein? a quelques images de ce qui s'est passé, voilà, en, en France aujourd'hui. Vous voyez, vous voyez. Attendez, je vais vous montrer. Voici le corps qui est là. Vous voyez, de, la majorité, c'est des gens qui ne sont même pas des Guinéens. Vous voyez gens, ce, ne sont, ce ne sont même pas des gens qui sont des Guinéens. À Paris, vous allez manipuler. Les gens ne connaissent pas réellement ce qui se passe. Voici le corps de la première dame. Aujourd'hui, maintenant, vous avez fini. Vous allez envoyer au CNRD. Dieu va faire le reste. Ce n'est pas... Contre le présent Alpha Condé, vous avez fait ce mal. C'est contre vous-même. Ça fait pitié. Même les sages de Barreau qui ont donné ta maman en mariage, ils disent qu'ils se retirent. Qu'ils se retirent de tout s'il n'y a pas le le respect pour le présent Alpha Condé. Même ne le prenons même pas comme le présent, mais prenons-le comme le mari de Adjadjané, père à son âme. Ibrinad, Ibrahim tu n'as pas. Tout le monde au courant, tu insultais ta maman. Toi, tu vas, pour le présent Fakonde, Dieu merci. Toi qui insultais ta maman, toute ta famille, toute ta famille, toi, tu vas venir te flanquer, demander, c'est aujourd'hui que tu vas poser la question. Si le président aimait ta maman et quelqu'un te pousse, c'est pas toi seul, ça ne vient même pas de toi. Une insulte venant des gens, sur si l'audio, quelqu'un te dit il faut, lui, il faut lui poser la question. Et toi, mal élevé. Eh, mais non, le président Alpha qu quel est le président Alpha Rien ne le surprend. Rien ne surprend le président Alpha Et il a répondu comme ça devait être et, et, et, et, répondu. Il t'a bien répondu. C'est pas à toi. Ce n'est pas toi qu'on a épousé. Ta maman. Toi-même, tu as, as été épousé combien de fois Ou bien c'était la première fois que ta maman soit mariée Ça dit quand on a poussé quoi Les gens aiment ta maman. Calme. Sans bruit. Il est né ici pour manquer du respect. Maintenant, vous avez fini du côté de France maintenant. Non ça va venir en Guinée. Et là, l'homme de Toko, Mande, Mande, Sini La Guinée Sini Du côté de la France, vous pouvez faire ce que, tout ce que vous voulez là-bas. Mais ce n'est pas comme chez nous. La tradition. Tradition. A Fonini Niamika Olekala, chez nous, en Guinée. Et c'est ce que le président Fakonet a dit. Nous sommes des Guinéens. Des musulmans. Il a dit ça plein. Tu pensais que parler à la France là nous c'est notre affaire on s'en fout de la France on s'en fout de la France Parce que vous allez prendre ça donner aux, aux ambassadeurs ou je ne sais quoi vous allez finir là-bas vous allez envoyer en Guinée, tu vas voir maintenant il y a marchand marchandisier. Il est mis il n'a ni présalfa, qu'on est qui Kibla Balouko. Tu as rendu ta maman misérable. Tout le grand souci de ta maman, c'était de payer les dettes. qui t'es associé à Eric de Stéphane. Aller endetter ta maman, parce que c'est son passeport qu'ils ont pris. Tu as pris le passeport de ta maman pour signer des engagements au Canada, au Portugal, un peu partout à travers le monde. Eric est où aujourd'hui Il n'est pas en prison. Toi tu, toi, tu vas venir parler de d'amour. Toi qui as mis ta maman à mal avec le présent. Parce que tu t'es servi du passeport de ta maman. Et celui qui est homme, le président de la République. Et quand tu attends que ta femme a escroqué des gens au Canada, quel est l'homme Ça, ça ne va pas terrir l'image de la Guinée. Toi-même, tu as été arrêté par Interpol Pour escroquerie. N'eût-il été le pouvoir. Tu serais en prison aujourd'hui. Mais tu es, tu es malade. Toi tu vas venir parler de amour. Si le président Condé n'aimait pas ta maman. Il pouvait demander le divorce. Avec ce que tu as fait. T'associer avec des malfaiteurs. Aller escroquer des hommes d'affaires. à travers le monde. C'est pas une fois. Plusieurs fois. Si le président Condé n'aimait pas ta maman. Il allait demander le divorce. Pour dire que ta maman veut ternir son image. Veut ternir l'image de la Guinée. Par ta complicité. C'est toi qui étais associé. À Eric de Stéphane. Stéphane est en prison aujourd'hui. Pour les mêmes faits. De détournement. Toi tu as eu la chance. Tu es la fille de la première dame. Ils ont trouvé des solutions pour ne pas que tu restes en prison. Toi tu vas venir parler de quel amour Tu vas venir parler de quel amour Tu vas venir parler de quel amour De t'aimer dans le mensonge De ternir l'image de la Guinée les dossiers sont là. Nous allons donner aux journalistes partout où vous avez escroqué, vous avez pris le passeport diplomatique de ta maman. Nous allons montrer aux Guinéens, les Guinéens seront maintenant, déjà le président Fakonde était de bon cœur. Dia le président Fakonde a aimé ta maman. Dia si le président Fakonde était quelqu'un, il pouvait demander le divorce. Quand il y a un président Fakonde qui est morocco maman. Sinon, il est son jour, mais il est là. Attendez la Guinée de là. N'y allez, toi ton comportement. Aucune fille guinéenne n'a ce genre de comportement. Le comportement que tu as. Aucune fille guinéenne n'a ce comportement. La Guinée demeure fausse. Même les enfants, les filles de feu général, ça n'a a compté. Nous n'avons jamais entendu leur, leur nom comme ça. La, la fille de Dadis était là. Nous n'avons jamais entendu la fille de Dadis comme ça. C'est toi seul tu t'associes avec des malfaiteurs pour ternir, pour mettre ta maman à mal avec le président. Et tu viens te flanquer pour parler d'amour. Tu as été, ouais, si c'était moi, aurait été moi, ce qu'elle a fait. Le président, il y a des présents qui divorcent avec leur femme pour ça. Quand la fille de la première dame se sert du passeport de sa maman pour aller ternir l'image de la Guinée d'abord, ternir l'image de sa maman, et cette même fille qui a le kilo de parler de amour, est-ce que tu fais le mal, tu mets ta maman en mal avec le président et tu as le kilo de poser des questions au président Les années passées, là, pourquoi tu n'as pas posé ces questions Lorsque le président voyageait partout, à travers le monde, avec ta maman, pourquoi tu n'as pas posé Au moment que tu te sentais à l'aise, avant que les affaires de louche ne commencent, que le président se méfie. De son entourage, pourquoi tu n'avais pas parlé avant Lorsque ton, le, le présent venait avec la première dame à la maison blanche, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Donc la famille, c'est un peu cela. Beya Sabari, Allah Suko, Agnatoua Louboro. Anudame Nasraka Kane Ko après. Voilà. Présent, il faut qu'on est là. Présenté comme on que tout le monde se retire. Qu'on laisse la gamine gérer avec les narcos, les bandits de Conakry. Et c'est fini. A Boutou. Si ça, ça va rabaisser le président Fakonde. N'a dit président Fakonde est Beda peu fana. de Il y a Ça, c'est foutaise. Le CNN2, eux, ils pensent que non, qu'ils pouvaient ternir l'image du président Fakonde. Ils pouvaient encore insulter, faire du mal au président Fakonde, ces ingrats. Mamadou Doumbouya n'était rien. Kamré Bakata la force spéciale qu'on a Djamfante, Fiseri Lombali, Ka président Fakonde Djamfa. Iviamine, même chose. Bala Samoura. Amara Kamara, à Bé Elle Allez, bandit, lui, le calou président Fakonde Djebé. Amaka Labi, il ne les a pas fait du mal. Ce coup d'État. Qu'est-ce que les gens n'ont pas à dire ici? Mais le président Fakonde n'a jamais douté de Doumbouya. Sinon, on pouvait le faire disparaître. En Côte d'Ivoire, ils ont radié le commandant des forces spéciales. Simple. Substance seulement. On l'a radié. Mais l'on crée, le président Fakonde, il n'a pas humilié Mamadi. Il a fait confiance même le jour du coup d'État. Et Djamfante, il n'y a sauvé. »« sauveur. de quoi Bandi naïre, narco Qu'est-ce que le président Fakonde n'a pas fait pour Amara Directeur de l'école militaire. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Idi Amin Ce crâne rasé qui a détruit l'armée guinéenne aujourd'hui. Qui a décapité les militaires des bandits comme ça sont nous? Almira la koal disait présent Fakondela. Coude taque ne jamanah jamanaro. On m'a salut autrefois là. Mais bi la guinée ba. Allah jamfa de frial kuna. C'est juste question de temps. Et vous allez tous mal finir. Inshallah ni présent Fakondema ni alikal. Ni alikal la gineka ba. Ni tu testes la brébré le coca. Anyo wa matou. Alé coco okela. Tout ce que vous faites, cela y va dans l'intérêt du président Fakonde. Parce que vous, vous n'avez rien dans la tête. Vous pensez que si vous dites à la petite de faire l'enregistrement pour dire eh, « Est-ce que tu t'es occupé de notre maman ?» Mais vous avez vu les réactions des gens. Même ceux qui n'aimaient pas le président Fakonde. Ils ont dit « La petite est impolie. » Ils ont dit Tro, « Trop, c'est trop. » Et les gens ont dit « Oui, ils ont compris maintenant. » Bans Chakou. Wallah, si on rentre dans l'histoire Leur papa, comment leur papa est décédé Demandez les gens en France Le monsieur est décédé Personne n'était auprès du de, de monsieur On n'a même pas besoin de venir parler Comment leur papa est décédé Comment leur papa est décédé Demandez, dans quelles conditions On n'a même plus besoin de parler de tout ça Comment leur papa est décédé Elle ne parle pas de ça Son papa est décédé Des heures, personne n'était auprès de lui Personne n'était auprès. Elle-même, les parents de son papa, personne ne veut parler d'elle. Elle va venir se flanquer, nous parler du président Fakonde, en complicité avec ses bandits, ses narcos de Conakry. Aujourd'hui, vous avez des maisons partout. Je dis merci. Elle, elle grâce au pouvoir du président Fakonde, vous êtes trois. C'est grâce au président Fakonde, je vais dire comme ça, parce qu'elle était première dame. Elle a pu acheter des maisons pour, pour vous. Trois maisons. Vous êtes trois. Chacun d'entre vous a une maison aujourd'hui. Chacun d'entre vous. Non, non, non. Djamah Ouma, souvent, il faut que moi lui allons, quoi. Parce que c'est elle qui a commencé. Parce que tout leur plan, c'était de faire l'enregistrement, là. Pour que les gens, comme les journalistes impolis, là, pour dire il hey, ne s'est pas occupé. Tout le monde était là. Mais pourquoi l'affaire qui était cachée là, pourquoi on ne parle pas de ça L'affaire d'Eric, le passeport de la première dame que sa fille là, Impoli impolie l'a pris pour aller escroquer les gens. Pourquoi on ne parle pas de ça Les journalistes là, quel est le présent au monde qui va aimer ça Et même le peuple de Guinée, qui va aimer ça Qui va aimer ça que les gens prennent le, le nom de la première dame pour aller escroquer des hommes d'affaires qui portent plainte contre l'État guinéen. Parce que c'est le président de la Fakonde qui devait payer tout ça. Pourquoi on ne parle pas de ça Vous venez vous prendre les propos d'une fille impolie comme ça. La manipulation, tout ça s'était fait pour rabaisser le président de Fakonde. Mais vous avez vu le résultat aujourd'hui, les conséquences. Vous avez vu le mal que vous avez préparé. J'ai compris. Jalouma. Le mal que vous avez préparé contre le président Fakonde. Là, les Guinéens allaient vieux. Oh, il ne s'est pas occupé de sa femme. Oh, ils n'ont pas fait ça. Ses enfants ont eu des maisons comment? Trois. Trois enfants. Mais personne ne va vous montrer la maison de Mohamed Kondé. Nulle part dans le monde. Personne. Personne ne va vous montrer les ab, c'est-à-dire Mohamed. Vous allez dire, hein, Mohamed Kondé, Non, le président d'Alpha Kondé, il est en train de gaspiller notre argent. Personne. Il faut une le président Alpha Condé, quoi, doit aider et il est patient. Il n'est pas pressé. Vous le savez, Allah lui a donné la chance d'être là aujourd'hui. Et bête ouakate, Sanjouy est la première dame, quoi, Obraouabi, Allah la ginale. Président Fakonde est toujours là. 85 ans. Bien important, Tout le monde l'a écouté sur l'audio. Bien important, Ça, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aloutewe. -oui. ce Fosli là. Donc, oh, merci la famille. On garde le contact, le combat continue. Ferme le dialogue. Et il faut que le peuple de Guinée se réveille. Il faut la Guinée qui est là et boreira, Mounou bandi, narco et nanna. On a affaire à des bandits. Mamadi Doumbouya n'a pas groupé. Narco est un coup d'état à Mali. Il faut que le peuple comprenne ça. Moi, le président Fakonde vient. Il ne vient pas. Ce n'est pas mon problème. Mais nous devons tout faire pour chasser ces bandits, ces narcos. Sinon, c'est foutu pour la Guinée. Et tout le monde voit la réalité. Trois tonnes. une tonne et demie. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Il faut que les Guinéens comprennent Ce n'est pas l'affaire de soussous, de Malinke, de peur de forestiers. On a affaire à des gangsters. Il faut que ces gens la dégagent. Quand on a Eric, merci. Ouma, merci à vous. Dura, Dura Dadi Konate, merci. Ayuba, Kuruma, Fantam, Noudoumbouya, merci à tout le monde. Voilà, Tchernon, ce qui a demandé à tout un chacun de laisser la fille et le sœur défaire. Nous, que chacun, que tout le monde se retire. On peut faire nos prières pour la dame, comme on a continué, on continue de le faire. Mais... Qu'on ne se mêle pas de leurs funérailles. Ils ont décidé ainsi qu'on ne se mêle pas, parce qu'il n'y a pas de respect dedans. Et et Nara. Donc c'est un peu cela. Benchako, merci à vous.